Salut salut, ici c'est Rexpotam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 26. Euh, Aujourd'hui nous allons attaquer le, la séquence, donc la grande partie de, du requiem de la petite messe pour le repos, en commençant bah, par le tout début qui est donc euh, le ciré Mais avant ça, euh, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si tu veux recevoir les notifications pour les prochains épisodes. Et euh, n'hésite pas à aussi euh, mettre un pouce vers le haut si cet épisode te plaît. Euh, avant encore de commencer, une autre chose, euh, j'ai écrit euh, un dossier qui concerne Compotame. Donc comme tu as pu le remarquer, euh, généralement dans bah ben on avance, hein, on travaille. Mais euh, peut-être des fois, je vais un peu vite sur certains concepts. Donc j'ai écrit un dossier qui peut te permettre... Euh, bah, de pouvoir découvrir un petit peu ma façon de fonctionner et d'approfondir euh, certains concepts que j'utilise assez régulièrement. Tu trouveras le lien dans la description. Euh, voilà. Donc aujourd'hui le Euh Je pense qu'il y aura qu'un seul épisode sur ce sur celui-ci. Euh, ce que j'ai fait avant de commencer. Bah, C'est déjà un petit peu retravaillé euh, le, le thème du Dies euh, En effet, si on regarde le thème initial... Euh, où est-ce que je vais le trouver Celui-là, voilà. Si on regarde le thème initial, donc voici. Euh, J'employais juste... On va l'écouter ensemble. Tout début du thème, voilà. Et j'allais pas plus loin. Et après, bah, je réexploitais ce thème de cette façon-là, donc une façon assez dynamique. Euh... C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y aura qu'un seul épisode, c'est que, par exemple, il n'y a pas de hautbois. Pourquoi euh, Bon, je digresse un tout petit peu, mais parce que le hautbois pour moi a un son trop doux. Et là, j'ai besoin de quelque chose de très martelé. Euh, et tu verras que le jeu de violoncelle est vraiment euh, pas forcément évident. Peut-être que je faudra que je regarde un peu aussi euh, le, le jeu de violoncelle si je peux garder cette chose-là, mais euh, j'aimerais bien. C'est quelque chose de très martelé aussi. Euh, et donc, c'est juste piano-violoncelle. Euh, et donc le thème, le thème, hein. thème j'ai juste utilisé les quatre premières mesures. Or, il se trouve que le thème du DSR est beaucoup plus long que ça. Donc si je viens sur la version 6, j'ai complètement retravaillé cette chose-là. Et on va déjà écouter cette partie-là. Donc évidemment, hein, le début du thème, c'est le même. Mais j'introduis également la suite. Avec beaucoup de levées, de choses en syncope surtout là, j'ai complètement adapté le rythme pour le bousculer un petit peu. Bon et après ça commence pareil. Et donc ce cœur qui est aussi très martelé, très, très dynamique, très rythmique. On est resté sur les quatre premières mesures du thème, et là, j'introduis en une espèce de petite pont une, une, une déformation de la deuxième partie du thème, avant de revenir au début, et le soliste. que j'ai un tout petit peu changé sur ces dernières notes pour qu'il reste dans, dans les aigus. Donc on reprend, voilà, donc là c'est la conclusion déjà, hein, le, le morceau est vraiment très punchy, très court, c'est fait exprès. On reprend le pont avec la deuxième partie et la fin qui était un petit peu dommageable, je l'ai remplacé par ben, la fin du thème. Un gros gros gros ralenti. Voilà. Alors, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Donc, un, hein, euh, c'est d'ajouter la partie de ténor. Donc, certainement peut-être en revisitant le cœur. Et eh ben, et eh ben, c'est parti. Donc, on va commencer par récupérer ceci. Et deuxième chose qu'il faut récupérer, bien entendu, c'est le texte. Donc, alors maintenant, il faut voir comment je martèle cette chose si je joue juste le cœur. Ok. Euh, Peut-être des choses au baryton qu'il va falloir déplacer pour les donner au ténor, parce que là le baryton est déjà assez dans l'aigu. Je sais pas, je me tâte. Mais en même temps, il faut vraiment, euh, il faut vraiment avoir quelque chose de très dynamique. Alors j'ai trois voix qui partent sur le DS iré. Euh, deux solutions. Soit je renforce encore hein, avec la quatrième voix. Soit je fais un petit contretemps ici. Et ça me tente assez bien. de le faire comme ça. Ah oui, le ténor, euh, on va peut-être le mettre en position de ténor. Hein. Une octave down, s'il te plaît. Euh, L'avantage de faire comme ça, c'est que du coup, on avait un temps de silence sur le cœur, un trou. Et donc là, c'est un peu le ténor qui le comble. On va voir ce que ça donne. Hein et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est deux fois la même mélodie à une note près. Euh, le premier termine sur un Si, le deuxième termine sur un La. Qui est la note qui lui est donnée juste avant par le baryton, euh, accessoirement. Alors on a le baryton qui clôt la mesure, donc on va essayer de faire un petit peu une rythmique différente pour le ténor, euh, un accord de ré du coup, ré 7, parce que j'ai un do, ah non pardon, oh là là je suis en clé de sol là, qu'est-ce que tu dis n'importe quoi, c'est un ré tout court, donc je ne peux pas faire ça, Et euh, au basse, on a un sol, hein, donc qui est pas dans l'accord. Et en fait, c'est parce qu'il y a un changement d'accord, tout simplement. Euh, ouais, bon, c'est que de la conduite de voix, en fait, hein, donc... Euh Sol, fait c'est, chanter juste, hein, accessoirement, mais euh, c'est l'idée. Alors tu vois, là, si je fais ça, je suis à l'unisson avec le baryton. Une fois, vilain! Voilà, donc ça c'est la partie rythmique. Je vais juste la réécouter une fois parce qu'après la partie est plus chantante. Voilà, tu vois, après t'as le. La basse qui introduit l'acier. taste David comme si... Puis pareil avec plein de syncopes. Euh, pour casser un peu les rythmiques. Alors du coup après il y a les baritons qui reprennent. Euh, donc il y a un écart d'une blanche à chaque fois. Donc du coup si on fait ça, ben, il se trouve que le ténor va se retrouver à démarrer seulement ici. Euh, ce qui n'est pas forcément gênant. Est-ce que je peux faire ça Est-ce que je peux faire ça J'ai un accord de Ré, donc effectivement, je peux faire ça. Non, par contre, ça, ça marche pas. Euh, ça, ça marche pas. Parce que ça frotte de trop, euh, tu vois, si je, fais, si je laisse comme c'était. Là, j'ai un Do qui frotte avec le Si des baritons. Et là, j'ai un Ré qui frotte avec le Mi des basses. Par contre, je peux peut-être faire juste ça. Ouais, euh, sauf que là, l'unisson n'est pas heureuse. Euh, alors, je peux peut-être faire ça... Est-ce que je peux mettre un Si derrière, c'est un accord de quoi Il bah, y a un Si de façon, il y a un Si au piano. Euh... Les, barit... Les ténors qui passent en dessous des barytons, c'est pas interdit. Mais il va falloir vite qu'ils remontent. Donc le vide de David, c'est quoi l'accord là J'en sais rien. Il n'y a pas vraiment d'accord, il y a des notes qui coulent. Tu vois, il y a un Do à la base, là, il y a un Ré. On peut dire que c'est un Ré 7, mais pas vraiment, parce que ce serait un Fa dièse. Ouais, on s'en fout un peu, il faut que ça sonne. <rire> euh... Fa Do, on peut dire que je mets un La. En haut, j'ai un Si en retard. Euh Tessé da Vide Comme si Pardon, si. Mmh. Oui, donc un fa. Pourquoi je veux un fa là Ça colle pas avec la partie de basse du piano. Alors, du coup ça va plus avec la basse. Euh, parce que la basse euh, termine sur le mi et on a déjà vu que cette unisson ne marche pas top. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais, euh, mais elle ne marche pas top. Euh, D'autant que j'ai que du sol et du mi. Donc on se demande un peu ce que c'est cet accord-là. Euh, il se trouve que c'est un accord de Do. Donc si je mets un Do. David Ouais, ça se chante. C'est pas la plus jolie mélodie du monde, mais bon. Alors, Tremor est futurus. Alors là, le cœur agit comme dans la première partie, sauf que là il agit en réponse au soliste. Mais euh, autant que ma mémoire soit bonne, c'est la même musique. Ajoute le soliste s'il te plaît. C'est intéressant ça, t'as vu On est à la seconde sur deux notes d'affilée avec le... avec le soliste, ce qui va nous poser des problèmes. Je te propose d'être plutôt à la tierce. Sauf que là j'ai un ré que je peux pas trop défaire. Ou alors c'est le soliste qui doit changer, hein, parce que c'est une mélodie que j'ai remodifiée, et peut-être que c'est... Peut-être qu'il faudrait encore faire quelques modifications pour euh, qu'il soit plus intéressant. Pourquoi j'ai un seul là? Ouais, sur un accord de ré, un... Un accord... ça, c'est un peu osé, quoi. Euh. Quand discours, comme Ok, euh, voilà, histoire d'avoir un peu de mouvement sur le soliste, alors du coup il me reste à écrire le Discusurus des ténors qui doit juste compléter l'harmonie, parce que pour le coup c'est une harmonie qui conclut, donc euh, c'est juste euh, la cadence. On pose le truc qui est donc... Euh... Donc on finit en Fa fin majeur, donc évidemment avant on a une dominante de Fa majeur, donc qui est donc un Do, Do7. Et avant ça, on a euh, la super dominante de Fa qui devrait être en deuxième renversement. Donc c'est là qu'on devrait avoir un Do. Euh, pourquoi j'ai un La Parce que c'est un accord de Ré en fait. Un accord de sixième degré. Ok, ça fonctionne. Bon, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, Ré. Ré, en deuxième renversement, pourquoi pas en accord six. En renversement, Un accord de 6. Deuxième renversement, suivi d'un accord de Do 7 avec la septième à la basse. Enfin, pas tout à fait parce que t'as le violoncelle qui passe en dessous. Et donc, Fa pour conclure. D'accord. Donc, Ré, Do, Fa. C'est ce que chante lui, la les 2, et puis lui pour conclure. Ré, Do, Fa. Euh, là, je me trouve à l'unisson avec les basses. Je voudrais pas que tout le monde fasse ce que ce que j'allais faire, c'est-à-dire ce que joue le liste. Évidemment, ça va pas. Tiens, ce petit retard. Ce big qui n'est pas dans l'accord. Ah, ça marche pas. Et parce que le ré n'est pas non plus dans l'accord. Disco, disco, disco. histoire d'avoir un peu d'aigu qui se dégage quand même, hein, c'est ça l'idée d'avoir le ténor, c'est aussi ça, c'est qu'on puisse pousser un peu le contre-ténor vers le haut. Et voilà, donc c'est ce qui se passe là et c'est plutôt bien. Je trouve que j'ai beaucoup de ré sur le di de Discusurus. J'en ai trois et en plus c'est trois euh, voix d'affilée. Euh, c'est un accord de ré. Euh j'ai le La sur le soliste. Ça, ça va être casse-gueule, parce que lui fait La Do, et le soliste fait La Si. disco Quoique, dans la conduite des voix, ça fonctionne. Est-ce que au niveau son, ça fonctionne C'est pas choquant. Donc le soliste tient la septième, tandis que les barytons ben, sont sur le... Euh, sont sur la tierce de l'accord. Et Par contre, du coup, je vais peut-être remettre le Ré, mais du coup, à la base... Est-ce que j'ai un Mi quelque part Un Fa, je veux dire. Euh, Est-ce que j'ai un Fa Non, du coup, j'ai plus de Fa. T'entends T'entends qu'il n'y a pas de tierce, que ça fait bizarre. Il n'y a pas de tierce. Est-ce que je la mets en haut Ça me paraît bien ça et la fin on m'a cœur ne chante plus voilà et ben voilà on a une partie de ténor en combien de temps une demi-heure bien ah oui du coup on va peut-être remettre tout le monde et on écoute ça Voilà, et la chose amusante, c'est qu'on finit en ré mineur. Pourquoi c'est amusant, voire intéressant euh, C'est que si je ne me trompe pas, le tubamirum, lui, commence en ré mineur, hein, parce que bien au début... Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça me fait la transition vers la tonalité du, to du tubamirum. Que nous verrons... Au prochain épisode parce que du coup ça me fait aussi une transition pour terminer ma vidéo donc ça c'est plutôt cool euh, bon ben bah voilà on a tourné pendant une demi-heure on a fait un, une jolie voix de ténor pour un morceau relativement court euh, je pense qu'on a bien repris le rythme des choses n'oublie pas si tu es intéressé pour découvrir un petit peu plus ma faction de fonctionner tu trouveras dans la description le lien vers mon dossier, euh, le compotable compagnon, comme je l'appelle. Et euh, encore une fois, n'hésite pas à mettre un pouce euh, si cet épisode te plaît, et je t'invite toujours à t'abonner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, ciao ciao